Bonjour à toutes, c'est Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté, de la prothésie angulaire, le maquillage et l'extension de cils. Et aujourd'hui, justement, je vous parle de cils. Voilà, donc j'ai commandé un petit kit euh, sur Amazon qui est venu super rapidement, il était en prime. Euh, donc voilà comment il se présente donc il y a des petits cils, une petite pince euh, et puis donc euh, des flacons euh, donc magnétiques en fait ce sont des cils magnétiques comme vous pouvez le voir, Moi, je vous montrerai ensuite mais voilà, ils sont magnétiques donc hop, on a une petite bande où on peut directement les recoller dessus, c'est pas mal du tout et donc il y a une petite boîte et puis juste en dessous il y a encore oula petit manuel aussi qui vient de me tomber dessus bon logiquement on n'a pas besoin du manuel parce que je vais tout vous expliquer donc il y, a une, il y a encore un en dessous et donc on en a encore deux ici et c'est plutôt pas mal pour emmener euh, voilà, juste deux petites paires de cils donc c'est plutôt bien donc euh, j'ai été surpris quand même par la longueur des cils parce que moi qui aime bien les choses assez naturelles autant vous dire que ça c'est très très très long pour moi, j'en ai quand même trouvé une qui est pas mal et au final ça rend quand même plutôt bien donc celle-ci est quand même pas mal du tout donc euh, je l'ai testé hier soir parce que je me suis dit je vais quand même tester pour voir ce que ça donne et puis j'avais trop hâte aussi donc je l'ai testé et en fait euh, c'est pas mal mais par contre ils sont très très très longs donc euh, souvent l'erreur qu'on fait c'est de ne pas recouper les fossiles et vous allez voir que c'est primordial donc je vais prendre celui d'au-dessus hein, qui est quand même relativement long ah, je vous montre comment ça se présente alors il y a des petits aimants à l'arrière donc il y en a alors 1, 2, 3, 4, 5 cinq aimants, je vais voir sur un autre si euh, il y en a toujours 5 oui il y en a toujours 5 alors vous entendez sans doute ma fille qui, <rire> qui fait des bruits à côté euh, Voilà. donc euh, je travaille avec, euh, avec elle puisque je l'allaite euh, donc du coup je n'ai pas le choix <rire> donc en ce moment elle est euh, voilà, en train de de rigoler à côté de moi. Donc comment mettre un fossile Alors je vais faire un petit zoom. Alors je fais la mise au point. Donc le fossile, souvent on a tendance à vouloir le mettre tout au bout. Mais en fait, vous allez voir que ça ne fait pas du tout naturel. Donc en fait ce qu'on va faire, la petite astuce, c'est qu'on va euh, l'appliquer pas au bout mais un peu plus loin, c'est-à-dire à peu près au niveau de, euh, de l'iris. Donc euh, le, le coin de l'iris le plus vers le nez, à peu près à ce niveau-là. Et comme ça, on va pouvoir mesurer. Alors là, il colle pas, hein, donc euh, c'est pas facile. Mais voilà, voir à peu près où il va. Et là, par exemple, si on le pose, on voit que ben voilà, pour moi, typiquement, il est beaucoup beaucoup trop long donc euh, ce qu'on va faire tout simplement on va prendre un petit ciseau et on va couper le bout alors au départ on, on coupe pas trop on teste euh, et s'il faut on coupe encore un petit peu c'est même possible de couper directement dans euh, le voilà, dans le petit aimant ça, ça se coupe très très bien aussi alors ah, <rire> je suis en train de chercher mes petits ciseaux donc tout simplement hop, on va venir comme ça couper un bout alors ne coupez jamais l'avant, coupez toujours l'arrière, puisqu'en fait euh, si vous coupez l'avant, souvent ils sont faits de telle sorte qu'à l'avant ils soient plus courts comme les cils naturels, hein, ils sont beaucoup plus courts à l'avant et un peu plus longs vers l'arrière et donc du coup si vous coupez l'avant ça va vous faire tout de suite des cils très très longs ici et ça fait pas du tout naturel donc on réessaye et là, on voit que c'est déjà mieux. Voilà. Alors après, c'est surtout en les collant. Alors, petite astuce aussi, vous pouvez voilà, faire ce petit mouvement-là. Pour essayer de les rendre un peu plus arrondis. Pour que, voilà, ils s'adaptent mieux. Et là, on n'est pas trop mal. Il est encore un peu long. Hein. On peut encore le couper un petit peu. Mais c'est déjà pas mal du tout maintenant on va passer à la pratique donc qu'est-ce que... je bug donc de quoi est-ce qu'on aura besoin Eh bien on va prendre un petit eyeliner à ah, petite astuce aussi c'est que si jamais vous avez donc des cils que vous avez recoupés à la bonne longueur simplement vous reprenez d'autres cils vous les mettez l'un contre l'autre pour voir euh, voilà la taille et là vous verrez l'un sur l'autre que euh, en fait voilà celui que je viens de couper il était encore trop long et c'est ce que j'étais en train de dire il était trop long donc en fait on peut les recouper directement tous à la bonne longueur mais il faut être sûr quand même de ce qu'on fait hein. voilà, parce que si euh, le premier vous l'avez mal coupé vous recouperez mal tous les autres donc faites bien attention hein. et surtout bien attention au, au, au, côté que vous, au côté que vous coupez voilà donc j'ai testé hier soir ça marche vraiment bien <rire> par contre euh, voilà, pour l'application il faut que faut que je m'habitue parce que c'est une autre matière que mon eyeliner euh, que j'ai d'habitude mais il s'applique quand même plus ou moins bien et il est assez foncé par contre dès que vous enlevez et que vous remettez en fait euh, ça va faire que euh, bah, que, euh, que la matière part de votre peau je refais un petit mise au point voilà donc on applique l'eyeliner le hein, de manière classique euh, vous n'avez pas forcément besoin d'en mettre de trop je vais essayer un bouche pin! là j'ai pas, euh, pas bien fait mon trait eyeliner tout ça c'est juste pour venir coller mon cil je suis désolée, hein, je ressemble à rien je me suis pas coiffée je suis venue comme ça <rire> comme j'étais donc on va venir le positionner sur l'avant on peut le faire avec la, la pince aussi hein. et je vous conseille vraiment de recourber vos cils avant avec un recourbe cils et de mettre une pointe de mascara parce que ça permettra en fait, de, de confondre en fait, de, de fondre vos cils euh, dans, euh, dans les cils magnétiques Donc on va venir le poser voilà, de cette manière là Alors, il y a juste l'avant vu que le trait est très fin sur l'avant je suis désolée, hein, j'ai les chats qui... Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils sont totalement fous. <rire> bon, vous savez ce que c'est, hein, c'est le confinement, on est chacun chez soi. Bon, de toute façon, je fais quand même les vidéos de chez moi, mais bon. Ah donc Il y a juste l'avant qui a peut-être un peu de mal à prendre. Ça, c'était le cas hier soir aussi mais le reste a plus ou moins bien pris quand même j'aurais pu le mettre un peu plus vers l'arrière voilà. plus le positionner en arrière Hier, j'ai essayé avec une quantité d'eyeliner un peu plus importante bon là j'ai pas mis de mascara, rien du tout mais hein. vous pouvez déjà voir la différence entre les deux yeux là je suis pas du tout maquillée et là j'ai juste mis un trait fin avec les cils alors je vais faire une petite, euh, un petit zoom pour que vous voyez bien la différence donc il y a juste encore ici donc je vais prendre ma petite pince on peut prendre la pince et euh, donc venir euh, replacer voilà. c'est plutôt pas mal, ça, ça sert quand même il y a juste l'avant qui a un petit peu de mal mais sinon je trouve que le résultat est quand même pas mal il faut imaginer avec avec du mascara d'ailleurs je vais peut-être le faire pour le deuxième je vais mettre du mascara comme ça vous verrez bien la différence je reviens pris mon petit mascara alors je vais quand même prendre mon miroir, petite astuce placez le miroir sous l'œil, en fait et euh, donc appliquez votre mascara comme ça, ce qui fait que ça redescend un petit peu votre paupière et ça évite que vous mettez du mascara partout sur la paupière que vous mettiez <rire> je suis désolée, hein, je parle pas français j'ai une petite nuit, j'allais ma fille encore 4-5 fois dans la nuit et à chaque fois je fais l'erreur de me coucher trop tard donc, du coup le matin c'est compliqué. Là bien évidemment j'ai réussi à m'en mettre au-dessus quand même. Je quand même m'en mettre un petit peu en dessous aussi. J'ai vraiment mis une pointe de mascara. Hein, je n'ai vraiment pas mis beaucoup. Et voilà, là vous pouvez voir la différence entre le fait de mettre simplement du mascara et le fait de mettre des fossiles. Voilà, C'est quand, euh, quand même une différence. Hein. Donc, j'ai ma fille qui s'impatiente. Je ne vais pas trop attendre. C'est toujours cet avant-là qui me vient. Alors, ce que je vais faire, je vais l'enlever. Comme ça, vous allez voir aussi ce que ça fait. Ah, ben là pour le coup, il a mieux tenu je pense qu'hier soir j'en avais mis trop et je ne l'avais pas laissé sécher en fait. donc je vais en remettre un petit peu, un tout petit peu plus pour voir si ça tient mieux et je vais les repositionner alors je vais juste remettre la tétine à ma fille on remet une petite couche J'en mets un petit peu plus. Oh là là. Mon coeur. Oh, je suis oh Donc, mon cœur. Ça les remonter à 6, non, si vous, vous avez, avez des enfants. Malheureusement, petit bébé. Oui, je suis pas logique. Quand je fais mon eyeliner, je commence souvent de l'arrière. Alors, je pense que je vous ferai une vidéo sur comment appliquer l'eyeliner parce que c'est assez galère. Et il est très pâteux donc c'est pas super évident de bien l'appliquer de manière fine et homogène. on est plus près de moi je vous refais une petite mise au point je suis désolée, hein. c'est ça la vie de maman <rire> c'est savoir se couper en, en deux au moins en deux donc on va le remettre sur l'avant en fait je vais quand même le, le tordre un petit peu que du coup l'avant reste encore un petit peu approximatif et j'aime pas ça donc quand c'est en arrondi en fait on arrive mieux à l'appliquer donc on va appliquer l'avant de nouveau et là c'est nettement mieux voilà je vous montre sans mascara et de l'autre côté avec mascara pour le coup Aujourd'hui il y a tout Il y a un bébé qui râle, il y a le chat qui devient fou Et il y a mon chéri qui passe derrière Bon bah ben, il va vous faire un coucou du coup hein Non pas de coucou en direct Oui hein Non je suis pas en direct donc ce que ça donne, là avec mascara là sans mascara, alors on voit que de ce côté là ils tiennent mieux on a peut-être mis un petit peu plus d'eyeliner, de, en tout cas euh, je trouve que le rendu pour des cils magnétiques est pas mal du tout je sais pas ce que vous en pensez voilà, pour, euh, pour le peu que je suis maquillée c'est à dire juste le trait d'eyeliner et un petit coup de, de mascara vraiment euh, trois fois rien je trouve que ça rend plutôt, plutôt bien, je vais m'approcher un, un petit peu que vous voyez bien Et donc voilà, bah comment les retirer, c'est très très simple. Hein. On va simplement venir le prendre, le, le, le tirer comme ça et le ranger nouveau dans la petite boîte. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Ensuite, comment nettoyer... Euh, Ouais, nettoyer la partie magnétique en fait euh, c'est pas simple du tout euh, j'ai testé hier soir puisque ça résiste à l'eau et donc du coup il faudra quand même insister un petit peu hein. alors moi j'ai pris de l'eau, du savon et euh, j'ai bien frotté, frotté, frotté avec un petit coton-tige, et ensuite donc j'ai réussi à, euh, à l'enlever. Le, à mais je pense qu'avec du biphasé, euh, on l'enlève quand même assez facilement. Moi j'en ai pas chez moi euh, parce que j'utilise jamais de maquillage waterproof, mais en tout cas, euh, voilà, je pense qu'un petit biphasé ça fera pas de mal pour bien bien nettoyer. Et euh, par contre, le cil est nickel, c'est à dire que quand on enlève, il n'y a vraiment rien sur les cils, donc ça c'est hyper pratique. On n'a pas besoin euh, de passer un temps fou à nettoyer la colle parce que moi ça me rendait dingue, en plus vu que j'en mettais toujours un petit peu trop de la colle pour que ça tienne bien, et euh, eh bien euh, je, la plupart du temps j'étais en train d'arracher la moitié des cils, donc je pouvais balancer euh, les cils, voilà, en sachant que euh, c'est quand même embêtant quand on achète des jolis cils qu'on aime bien euh, qui sont quand même pas donnés, de devoir euh, voilà, les utiliser au bout de enfin, le, de devoir les jeter au bout de une ou deux utilisations donc euh, là c'est vraiment l'aspect hyper pratique donc j'ai pas encore du tout testé alors je vais faire voilà, je mets un peu en arrière je n'ai pas du tout testé les autres mais je pense qu'ils euh, peuvent être pas mal avec par contre je pense des gros maquillages parce qu'avec des petits maquillages euh, je ne suis pas sûre que ça rentre très très bien étant donné qu'ils sont vraiment très très longs là j'aime bien vraiment l'aspect euh, qui reste assez naturel pas enfin, naturel on s'entend hein. c'est pas naturel naturel mais euh, c'est quand même pas mal du tout donc ce que je vais faire c'est que je vais repasser donc, du mascara de l'autre côté et le repositionner. Et je pense que là, ça va nettement mieux tenir. N'oubliez pas hein, la petite astuce du recourbe-cils. Si vous entendez plein de bruit autour, c'est mon copain qui voulait pas être filmé. Donc du coup, il est, il est passé à quatre pattes derrière moi pour euh, pour pas qu'on le voit. Voilà. voilà. T'as fini de balancer <rire> Voilà, il a entendu. <rire> il est marrant. Voilà. Mon petit cil était tombé par terre. Donc du coup je vais le repositionner. Et ça c'est quand même super pratique de pouvoir enlever, remettre le cil, le repositionner comme on le souhaite. Ça c'est vraiment top. Je vais reprendre ma petite pince. Finalement il n'y en a presque pas besoin. Voilà, juste pour repositionner l'avant c'est quand même pas mal. Alors faites bien attention de ne pas avoir trop d'espace entre vos cils naturels et les faux cils Puisque sinon on aura, on aura un grand décalage entre et c'est vraiment pas joli ouais, C'est juste l'avant de ce côté là, il ne veut pas trop L'autre s'est positionné hyper facilement et là, bon c'est pas trop grave, hein. c'est que j'ai dû le mettre un peu trop, un peu trop vers l'avant, ça y est, je crois qu'il est mieux. Voilà, des fois il faut pas s'acharner, il faut simplement l'enlever, le remettre et c'est tout bon donc voilà je vous montre le résultat je suis sûre qu'avec un beau maquillage ça peut vraiment bien rendre je ne sais pas ce que vous en dites si vous aimez bien le résultat je suis désolée j'ai l'air qui coule un petit peu à force de, euh, de trifouiller après mais euh, je trouve que ça rend pas mal du tout je vous fais encore voilà, je vous zoome un petit peu pour que vous voyez bien alors il hein, y a toujours un petit, un petit problème avec celui là mais c'est quand même mieux, celui là par contre il s'est posé nickel du premier coup donc je pense en fait que je vais peut-être devoir recouper un petit peu peut-être qu'il est encore un petit peu long tout simplement voilà je vais peut-être euh, je peut-être mal positionner bon mais dans l'ensemble je trouve que ça, le rendu est quand même pas mal du tout euh, il faudra peut-être que je retrace un petit peu mieux mon eyeliner hein, parce que là voilà il est vraiment fait un peu à l'arrache mais euh, pour moi le test est plutôt concluant je trouve que le résultat est plutôt pas mal donc je sais pas ce que vous en dites, dites-moi dans les commentaires euh, est-ce que vous voulez aussi peut-être que je vous teste d'autres euh, produits comme ça, comme des extensions de cils, alors j'ai d'autres magnétiques aussi qui se collent au dessus, en dessous mais juste sur l'arrière des cils ça peut être pas mal du tout pour un maquillage discret j'aime bien les mettre parce qu'on les voit pas du tout euh, par contre il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les poser, donc si vous voulez je vous ferai également une vidéo euh, donc sur ces faux cils je suis désolée, hein, je ne suis peut-être pas nette -net, euh, parce que mon appareil photo ne fait pas la mise au point donc il faut que je le fasse manuellement sinon vous entendez le bruit tout le temps c'est hyper dérangeant donc voilà, euh, moi le kit je trouve euh, bien il euh, y en a sans doute des mieux les cils sont un peu brillants euh, après finalement posé ça se voit pas du tout moi j'ai été un peu surprise par, euh, par les cils brillants mais en fait non ça va je les, je les, je les espérais un peu plus mat parce que je trouve que c'est plus joli mais au final le, le rendu est plutôt pas mal du tout donc voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vais vous préparer encore des vidéos sur l'extension de cils, euh, sur la prothésie ongulaire. Alors là, je vais vous faire une vidéo prochainement. Attention, hein, je ne sais pas si je la posterai avant ou après celle-ci, mais je vais vous faire une vidéo euh, un peu particulière. Vous allez voir, on va utiliser quelque chose qu'on a toutes, toutes dans notre cuisine pour faire un rallongement. Voilà, vous, vous verrez ça très prochainement et je vais vous faire également des vidéos de maquillage euh, voilà où vous pourrez euh, faire des maquillages de tous les jours et un peu plus poussés. Voilà, je vous rappelle que euh, je vous propose des formations d'initiation gratuites. alors c'est de l'initiation hein, c'est pas des formations certifiantes juste sous cette vidéo pour voir justement si le domaine vous intéresse alors que ce soit en protége angulaire en maquillage et prochainement en extension de cils vous pourrez tester euh, par des petites formations gratuite de quelques jours à une semaine donc voilà je vous dis à très très très bientôt un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite